C'est à l'extérieur que Sylvie Sevin-Montel, tête de liste de Tous pour Villepreux, a choisi de mener sa campagne. Élue depuis 12 ans, elle s'est entourée d'une équipe représentant tous les quartiers de la ville. Voilà pourquoi elle a choisi ce mode d'action pour aller à la rencontre des habitants. Et Ces balades urbaines, c'est très novateur comme concept. Ça ne s'est jamais fait à Villepreux, et dans quasiment aucune ville des Yvelines, à part une ou deux. Et donc le concept d'aller... In situ, sur le terrain, des horaires précis à la rencontre des villes prosiennes et des villes prosiens, ça a vraiment du sens. Ouais, c'est parfait, eh ben, parfait c'est gentil monsieur. Merci, merci, merci à vous, merci pour votre voilà. soutien. C'est une, une bonne idée, ce sera l'occasion de donner des, euh, des idées sur les, euh, les améliorations à apporter euh, dans le quartier. Parmi les grands thèmes du programme de Sylvie Sevin-Montel, la sécurité, le cadre de vie, le développement durable et la proximité avec les élus. J'allais faire mon petit footing là, en marchant forcé, et puis je l'ai rencontrée. Elle a une grande expérience aussi de la ville, je pense que c'est la candidate idéale. Tous pour Villepreux est une liste sans étiquette et ne bénéficie pas de soutien de partis politiques. Nous voulons être libres, on ne veut pas que dans deux ans, trois ans, on nous dise bah « écoutez, on vous a aidé en 2020, voilà, il faut nous renvoyer l'ascenseur ». D'autres balades urbaines sont prévues le week-end du 25 janvier. L'équipe de Tous pour Villepreux se rendra notamment quartier du Vieux Village et du Prieuré, ainsi que dans le quartier du Val Joyeux.